Chers traders et investisseurs, mardi 17 mars, bonjour. Alors les jours se suivent et se ressemblent. Ces marchés ont totalement perdu leur boussole. Les cotations sur le DAX font régulièrement des sauts de 10 à 20 points. Les marchés ont ouvert sur une belle hausse technique ce matin, en début de matinée, et puis ont perdu plus de 1%, perdent plus de 1% à l'heure de l'enregistrement de notre analyse quotidienne c'est donc le sentiment de panique généralisée qui domine à l'instar des sentiments de la population en particulier, de la population civile en particulier en Europe il faut donc patienter faire le dos rond pour y voir plus clair bien évidemment nous naviguons toujours à vue mais le day trading reste roi ne l'oubliez pas dans ce contexte à l'heure à laquelle nous enregistrons, il est 14h15 CET, heure de Genève. Euh, nous avons réalisé un véritable strike avec quatre trades gagnants sur quatre, accompagnés de trois médailles culinanes et d'une médaille d'argent. Euh, espérons un après-midi aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée. Et à demain.